Elisabeth Vaughnard, bonjour. Merci d'avoir accepté de cet entretien dans le cadre du Festival Nice Fiction, qui est le festival niçois consacré à l'imaginaire. Euh, le thème de cette année est donc euh, hybride, l'hybridation. Et euh, voilà, je... Je, je voulais t'inviter à en parler. Comment est-ce que toi tu en parlerais Oh là là euh, Il y a tellement de sortes d'hybridations euh, possibles. Enfin, il y a l'hybridation physique, euh, il y a l'hybridation enfin, biologique, il y a l'hybridation culturelle, il y a l'hybridation textuelle. Par quoi est-ce que tu veux commencer <rire> C'est toi qui vois. Je pense que peut-être ce serait pas mal de… Euh, justement que, que tu que tu dises un peu peut-être comment tu vois, euh, que tu définisses davantage les différentes formes que tu viens d'évoquer et puis essayer de, de dire pour toi où est-ce que ça commence, est-ce que… Euh, euh, Est-ce que le, le, les métis sont déjà des hybrides Est-ce que les métamorphes en sont Tu vois Et puis, euh, et puis après, on peut parler de ton œuvre dans ce cadre-là, je pense. Oui. Euh, bah moi, ça commence, <rire> ça commence tôt, puisque je me considère comme une hybride euh, mmh. à la fois génétiquement et euh, culturellement. Euh, je suis issue d'une mère qui était elle-même une carterone? Euh, d'Asiatique, donc je suis quelque chose comme une octavone, ou, enfin peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans l'imaginaire, et dans mon imaginaire, je suis une hybride. Et, le, euh, et mon intérêt pour l'Asie vient de là. Euh, donc, l'hybridation biologique est importante, euh, surtout aujourd'hui, on semble-t-il, euh, puisque c'est ce qui nous fait plus ou moins haute, et que l'autre est plus ou moins bien accepté. Donc ça, c'est important. L'hybridation biologique n'est pas quelque chose à négliger. L'hybridation culturelle, bon, bah, pour moi, ça date de 1973, au moment où je suis arrivée au Québec. Ça fait donc, bon, vous calculerez calculez vous-même, mais ça fait quelque chose de genre 45 ans, au moins, ou 44, 46 on par là. Je suis là, j'ai donc vécu pratiquement le, euh, beaucoup plus que la moitié de ma vie adulte. J'en ai 74, je suis très mauvaise en maths. Euh, euh, donc j'ai vécu suffisamment longtemps pour me considérer ici, chez moi, et pour ne plus tellement considérer la France comme chez moi. Je dis « chez vous », je dis pas « chez moi » ou « chez nous euh, » quand je parle de la France. Bon, alors je suis une transfuge Ça aussi c'est problématique. Que ce soit l'hybridation des émigrés qui deviennent des immigrés et qui sont toujours un peu des pièces rapportées, euh, les pieds pris entre deux, deux continents. Euh, là maintenant, ça s'aggrave parce qu'il va y avoir, il y a déjà des réfugiés, ce qui n'est plus déjà la même chose que des émigrés qui ont été obligés. Euh, ça n'est pas drôle. Donc, l'hybridation culturelle est toujours problématique. Non seulement on a du mal à accepter la couleur de la peau de l'autre, mais on a de la peine à harmoniser les cultures aussi, donc euh, c'est un problème vraiment important aujourd'hui. Et l'hybridation textuelle, <rire> ça j'aime bien. Euh, <rire> l'hybridation textuelle, bah, elle, elle découle évidemment en partie, pour moi, de l'hybridation culturelle, euh, puisque tous, mes, tous les textes formateurs, pour moi, en littérature, ont été des textes français. Et les auteurs masculins, bon, je suis désolée. Euh, mais à l'époque, euh, dans les années 50-60, c'était pas vraiment... Disons que les auteurs hisses, les auteurs, euh, his, les auteurs hisse féminines ne couraient pas les rues, du moins dans ma cambrousse. Et puis enfin, fait, le féminisme, ben, dans les années 50-60, euh, en France, dans la campagne profonde, ça ça galopait pas tellement non plus. Bon. Donc les textes formateurs ont été des textes en français et français. Par la suite, puisque j'ai fait toutes mes études en France, ça a été la même chose. Donc, mmh. euh, quand je suis arrivée au Québec, il a fallu que je m'acclimate à une autre culture, semblable et différente, ce qui est tout à fait fascinant, parce que mmh. je, pas, je ne suis pas hybridée. Est-ce qu'on dit hybridée ou hybridisée Hybridée, oui, je dirais. Okay. Je ne suis pas mélangée. <rire> je, je, je ne suis pas allée dans le Canada anglais, ce qui aurait été… Une hybridation complètement différente et que je vois différente quand je vois des amis qui soient québécois ou français qui sont passés directement soit au Canada anglais, soit aux États-Unis. Leur type d'hybridation est complètement différent du mien. Moi, j'ai eu la, la chance, si on peut dire, oui, je pense que c'est une chance pour moi en tout cas, de me retrouver dans une culture francophone. Mmh. Et donc, l'écart à combler semblait moins grand, parce que c'est une illusion. La culture québécoise, c'est quand même une culture nord-américaine, et je ne veux pas dire par là anglophone, mais nord-américaine, ce qui est un imaginaire et, et une histoire euh, très, très spécifique. Donc il a fallu que je passe par-dessus la ressemblance, la fausse ressemblance, l'illusion de la ressemblance, pour aller trouver la vraie différence, et ensuite établir des ponts. Donc, au niveau textuel, ça a fait la même chose, c'est-à-dire que euh, jusqu'à quel point est-ce que je pouvais introduire du québécois dans ma langue sans que ce soit de la prétention euh, et, et ou de la parodie. Mm -hmm. En général, je ne le fais pas, parce que ce serait l'un et l'autre, sauf dans un roman comme euh, Hôtel Olympia, où j'ai un personnage qui vient du Québec et qui va en France et qui a un parler malgré tout même si mmh. elle n'est pas, pas québécoise non plus elle est grecque mais bon euh, c'est quand même quelqu'un qui peut avoir comme moi mmh. j'ai des expressions quand je parle j'ai des expressions québécoises mais je n'écris pas comme ça maintenant il y a un autre type d'hybridation textuelle et ça c'est l'intertexte mmh. et alors ça c'est mon <rire> c'est mon, mon grand vice je dirais euh, j'aime bien mélanger mes textes mes univers mes avoir des personnages qui passent d'un texte dans un autre, des décors qui passent d'un texte dans un autre, et même des, évidemment des thèmes. Bon, mais les thèmes, ça, c'est pas vraiment de l'intertexte. Mais par exemple, il y a un exemple clair, c'est que j'ai écrit « Tyrannaëlle » bien avant d'écrire « Les voyageurs malgré eux ». Et « Tyrannaëlle » n'était pas publié quand j'ai publié « Les voyageurs malgré eux », mais… Je me suis amusée à me faire en moi-même mon propre clin d'œil en mettant, et ça, ça a dépassé le clin d'œil, c'est devenu carrément une thématique importante du bouquin, prendre un élément majeur de tiranaël qui était la mère, pour l'introduire mmh. de façon sournoise dans euh, mmh. les voyageurs. Et ça, je le fais tout le temps. Euh, S'il y a des lecteurs qui lisent, euh, qui ont lu, des lecteuristes qui ont lu euh, « Plein de mémoire », il doit y en avoir quelques-unes quand même, et qui lisent ensuite les pierres et les roses, ou l'inverse, mmh. il y aura comme... J'ai déjà vu ça quelque part. <rire> Alors, ce sont des effets d'écho que j'aime bien, euh, et c'est ça que je considère comme l'hybridation textuelle en ce qui me concerne. Voilà. Justement, tu, tu faisais allusion à l'instant à... Arène de mémoire. Et euh, dans, dans les hybridations, justement, est en, en quoi est-ce que on peut considérer l'Uchronie comme un hybride ah ben Pour moi, certainement, ça n'est pas. Voilà. <rire> Puisque je considère l'Uchronie comme de la science-fiction et non pas comme de la fantaisie, mais en même temps, temps c'est de la fantaisie historique. Donc, c'est un genre bâtard. Moi, j'aime bien les bâtards, les hybrides. D'habitude, c'est ceux qui ont la meilleure santé. Hein les, les chatons euh, les chatons de plus race souvent, sont très... Ou les animaux de plus race sont en général un peu trop trafiqués. Mais j'aime bien les hybrides, ils sont solides, ils sont résistent. Et l'Uchronie, effectivement, est un bel hybride. en particulier, quand on fait... Quand on fait de la... Quand on écrit, on fait... Quand on feint d'écrire de la fantaisie, parce qu'enfin, j'insiste Je <rire> n'ai pas de la fantaisie euh, mais ça en a l'air, ok, d'accord, je suis d'accord, ça en a l'air. Mais pour moi, pour moi, ça n'en est pas, euh, parce que c'est de l'uchronie. Et par exemple, le fait qu'il y ait des créatures qu'on décrit comme des dragons ou qui sont perçues comme des dragons, mmh. qu'il y ait quelque chose qui est perçu comme de la magie et qui fonctionne mmh. comme de la magie, mmh. pour les gens de l'univers décrit, ça ne veut pas dire que c'en est, ça veut dire qu'ils croient que c'en est. C'est dans cela que réside ma mauvaise foi. Euh, donc, oui, l'Ukronie est, est tout à fait un genre hybride. Elle peut l'être plus ou moins. Disons que moi je l'ai poussé un peu, un peu loin quand même, du côté de la fantaisie. Euh, et c'est ce qui la rend intéressante, en fait. C'est qu'on peut, en dosant les... En changeant les dosages d'éléments, on peut en faire soit quelque chose d'extrêmement réalisto, même pas à peine science-fictif, quelque chose d'extrêmement science-fictif, et puis quelque chose qui est du domaine qui, qui rejoint la fantaisie, que ce soit par l'histoire ou, ou carrément par des tropes fantaisies comme les drameur, et puis de ce genre. Alors je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement de, fertile. Ah oui, les hybrides sont fertiles. Ils ne sont pas des nuls <rire> Ce ne serait pas le mulet d'Asimov. Mm. Et, et justement, puisqu'on est sur euh, sur Lucronie et euh, et la façon dont c'est un genre euh, dont c'est un genre hybride, et tu as tu as fait allusion à l'instant à, à Rennes de mémoire. Euh, est-ce que, est -ce que tu, tu parlerais un petit peu de Reine de mémoire et euh, éventuellement en le euh, raccordant à ta trilogie « Des pierres et des roses » qui est sortie en, en France il n'y a pas très très longtemps Je ne vais pas faire tout de suite, quand même. Bon, il est sorti aussi au Québec. Je me, je me suis rendu compte en, en pensant, en réfléchissant au termes de, de l'hybride, des hybrides, qu'il y a beaucoup d'hybrides dans mes textes, euh, que ce soit des hybrides euh, biologiques, bon, c'est toute la, la série, la, la, la non, le non-cycle de Bailly Blanca ou mmh. du pont, euh, et mais surtout des hybrides culturels. Euh, dans les pierres et les roses en particulier, ce que je voulais faire et que je n'avais pas vraiment fait, ah oui, je l'avais fait en partie, euh, pour toute la partie où l'Européen se retrouve en Asie, mmh. euh, mais je n'avais l'avais pas fait pour, au niveau des, des cultures européennes. Et c'est pour ça que j'avais envie... Le monde n'était pas encore ex fini d'explorer, donc j'avais vraiment envie d'écrire les pierres et les rôles pour, pour cette raison-là, entre autres. Euh, le, le, tous les personnages importants sont des personnages qui sont sortis de leur culture et qui doivent s'accommoder d'une autre culture, que ce soit le, le, le chrétien va trouver mm. les islamiques, mais en tout cas les Géminites, ou bien que ce soit donc euh, Brian ou Brian, pardon, pardon, Brian ou bien, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà la petite oh, mon Dieu, je... euh, Rebecca, <rire> euh, ou bien euh, que ce soit Guillaume euh, mm. sort de sa culture à lui euh, secrète, pour se avec aussi bien les Géminites que les Christiens, en gros. Euh, donc ça, ça, ça me... Le Nord et le Sud, euh, les différents régimes politiques, donc euh, ça me... ces formes d'hybridation-là de, de, me paraissaient intéressantes, surtout que <rire> le Pire et les Roses est à peu près la seule façon que j'ai trouvée à l'époque de parler des problèmes religieux qui me semblait à ce moment-là, c'était en 2000, euh, avant-train, <rire> euh, mais les, les, problèmes, les, les, problèmes, les problèmes religieux me semblaient un euh, des fondements des, des conflits. Euh, et quand je dis religieux, je ne parle pas seulement de dogme, je même pas essentiellement de dogme, mais des choses extrêmement profondes comme la place de l'être humain dans le milieu vivant, la place relative des femmes et des hommes, euh, ce genre de choses-là me paraissait essentiel dans les conflits que nous étions en train de vivre et que nous sommes en train de vivre. On parlait toujours Euh et, et c'était la seule façon que j'avais trouvé dans Paris. Éducation me permet ça de, de, de faire se rencontrer. Les autres cultures, on peut le faire avec la science-fiction, on peut le faire avec les cannes je l'ai fait aussi d'un Tiranel puisqu'on a quand même un certain nombre de contacts à un moment donné entre les terriens et, et les autres euh, et, et ça aussi c'était déjà là à l'époque parce que c'était mon expérience personnelle d'une part mon expérience fantasmée de petite fille d'Asiatique avec tout le, tout, tout le mythe de l'Indochine parce que c'était l'Indochine ça n'était pas du mmh. temps, mais ça comprenait le Cambodge et ça comprenait euh, tout ce mythe qui était un mythe familial l'histoire de ma mère euh, c'était là dans mon imaginaire et tout ce que j'ai vécu par la suite venait renforcer ce, ce mythe familial c'est pour ça en partie j'ai écrit Reine de mémoire parce que c'est c'est c'est mon histoire familiale fantasmée d'une certaine façon mmh. <coughs> Ben, justement pour les, euh, les les personnes qui n'auraient pas lu Reine de mémoire qui seraient pas forcément familiers de ton œuvre est-ce que tu peux dire en quelques mots en quoi quelle est l'histoire de Reine de mémoire et le le situer dans un dans un temps et dans un lieu OK ça se passe entre euh, pour les européens en gros ça se passe entre le 16e et le tout début du e siècle, 1802-1803. Pour les autres, ça se passe sur une durée infiniment plus longue, puisqu'on vient, on vient d'un temps pratiquement ancestral jusqu'à la fin, le, le, le, le début du 19e siècle. Alors c'est un univers un peu tordu où essentiellement l'élément de divergence propre à l'iconie, c'est que euh, Jésus a une sœur jumelle. Sophia, Sephora, en, en, en, en hébreu, pardon, et euh, c'est elle qui va réellement fonder la religion, on va appeler la religion des Gémeaux, et donc la religion aux Gémeaux, mm -hmm. parce qu'à un moment donné, il faut décider lequel va mourir sur la croix, et il tire ça au sort, et c'est Jésus qui tire le truc, et c'est lui qui va mourir sur la croix, non pas pour nos péchés, ni pour ci, ni pour ça, mais pour rappeler un certain nombre de vérités quant à justement aux relations avec le milieu vivant, avec euh, entre les humains, les hommes et les femmes, etc. Et la relation au passé aussi, me semble-t-il. Je n'ai pas tellement creusé cet aspect-là. Ça fait partie du dogme géminite, donc c'est quelque chose que les géminites prennent dans la foulée. Ils vont pas aller s'interroger sur la véracité ou le nom de leur, de leur mythe fondateur. En tout cas, c'est Sophia, une femme, qui fonde la religion. Et donc, je m'étais dit, je voudrais voir qu'est-ce que ça donnerait si on changeait juste cette petite donnée-là dans une religion, si vraiment, au départ, les femmes et les hommes étaient considérés comme égaux, voire même les femmes légèrement plus importantes. Et qu'est-ce que ça changerait Je me suis rendu compte avec ce que ça changeait justement pas mal de choses. Euh, pas énormément de choses, finalement, parce que je ne voulais pas non plus donner dans la démonstration du euh, galopant, mais ça changeait des choses. Ça changeait l'atmosphère, ça changeait les relations entre les personnages, ça changeait la conception de la famille, ça changeait la conception du travail. Euh, C'était bon, ben ça. <rire> mais ce n'était pas le but essentiel. de, de C'était un des buts, mais ça n'était pas le seul. Donc, dans ce monde-là, on a cette différence essentielle. C'est la, la, la base du tout fourbi. À partir d'un moment, cependant, il y a eu des petits raillements, parce qu'enfin, euh, Jésus et Sephora, Yeshua et Sephora, arrivent dans la religion juive, qui n'est pas spécialement une religion féministe. Et il y a toute une tradition patriarcale qui a des milliers d'années derrière. Ça ne va pas changer comme ça tout. Donc, ils ont affaire à des des blocs À des blocages. Et en particulier, de la même façon que Saint Paul a récupéré le mouvement Jésus, si on peut dire, on va avoir un mouvement, une espèce de schisme, une scission de deux ou trois apôtres qui n'aiment pas trop Sephora mm -hmm. et qui vont créer, par schisme, mm -hmm. la religion dite chrétienne, qui, mm -hmm. elle, va, euh, bah, mais sûrement évacuer les femmes, exactement comme ça s'est passé dans notre monde, mais qui surtout, déteste la magie, parce que l'autre élément qui fait diverger cet univers du autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la magie et qui fonctionne comme de la magie, qui a des règles, qui a des limites, mais qui n'en existe pas moins. Et ces, ces trois apôtres-là, en étant plus ou moins dépourvus, euh, ben, ils, aiment pas. ils aiment pas et ils vont finir par faire la chasse aux sorcières et brûler les sorcières qui sont toujours des femmes ça vient des heures, ben. donc ça massacre joyeusement de leur côté et ils, il y a des tas d'affrontements ils perdent toujours parce que justement ils n'ont pas la magie et surtout ils sont en train de se bouffer un peu alors que les géminites ont tendance à être un petit peu, un petit peu plus coopératifs, mais il ne faut pas non plus rêver mais quand même euh, et euh, c'est un univers où on a en gros le nord et le sud. La christianité, s'est réfugiée dans le nord, et le, la Géminité, plus dans le sud. Et dans Reine de mémoire, ça se passe dans le sud, chez les Géminites. Et ce qui me manquait, c'était de voir les chrétiens par eux-mêmes, et c'est pour ça que j'étais bien contente d'avoir encore une histoire à écrire, qui est les pierres et les roses, parce que là je pouvais voir les chrétiens tels qu'ils se voyaient eux-mêmes. Quoi que ce soit pas vraiment uniquement tel qu'ils se voient eux-mêmes, parce que même le Christian en chef, euh, Brian, a, <rire> été <rire> a été le personnage principal, le Christian a été, comment dirais-je, contaminé. Il regarde déjà, à l'intérieur même de sa culture, il la regardait déjà d'un œil critique. En plus de ça, il a un lourd passé, il a une famille porte intéressante, qui ne le prédispose pas vraiment à être un chrétien pur et dur. Donc c'était déjà, j'avais déjà biaisé un petit peu les hein, cartes. Hein. Euh, mais quand même, il se voit quand même pas mal de l'intérieur et quand il va chez les Géminites, il va les regarder lui de l'extérieur, ce qui mmh. fait que mes les Géministes tellement bons, tellement si, tellement ça dans de mémoire enfin. Je crois pas qu'on regarde. On va voir qu'ils ont leurs défauts, qu'ils ont leurs mmh. leur points aveugles. Euh, mais, mais que dans les deux cas, il y a un phénomène qui est indépendant du dogme religieux et des institutions séculaires, séculières, institutions séculaires aussi d'ailleurs. Bon, euh, et qui est la foi. C'est quelque chose qui m'a qui toujours euh, interpellé. Euh, qu'on qu mélange indûment la foi et la religion. La foi me semble un phénomène tout à fait à traiter autrement, à traiter à part de la religion et du dogme. Et, et, et ça aussi, j'aime, je voulais le traiter aussi bien dans Reine de mémoire que dans Les pierres et les roses. Qu'il y ait une spiritualité des personnages qui soit, qui transcende leur appartenance religieuse. Est-ce que ça, ça décrit suffisamment ou bien tu, tu veux vraiment que je te fasse un résumé de l'histoire Non, je le ferai pas, il y a cinq tomes <rire> non, je ne le résumerai pas. Ça finit bien, une belle histoire d'amour, enfin il y en a plusieurs, non Ça finit plus ou moins bien même de mémoire quand même. c'est une belle histoire d'amour, en Non mais Muriel rit parce que les histoires d'amour, c'est pas tellement mon truc. Mais il y en a Dans Pierre Réon, ah oui les pierres et les roses c'est quand même plus net mais les pierres et oui. les roses c'était le, les histoires que je me racontais quand j'avais 12 ans ou même 15 en lisant Angélique Angélique euh, mm -hmm. et, et, et machin et euh, j'aimerais euh, quand même que, que tu, tu parles un petit peu de, de, pour Reine de mémoire de l'aspect justement des autres magies je veux dire que ce soit la magie euh, côté Asie ou côté Atlantide et des chocs des magies et des hybridations de magies justement. Ouais, tu, tu as tout à fait raison. Il y a des hybridations de magies carrément dans dans Reine de Mémoire. Je sais même plus d'où ça m'est venu cette idée-là. Ça avait du bon sens à ce moment-là. Euh, effectivement, les, les, quand les magies se rencontrent, et elles sont. Il leur faut un certain temps pour s'adapter les unes aux autres. Et quand, par exemple, euh, les Européens arrivent dans ce qui ne s'appellera jamais les Amériques et qui s'appelle les Atlandies, euh, ils sont absolument épouvantés parce que leur magie ne fonctionne plus. Ils ont l'impression que leur magie ne fonctionne plus. Et puis là, ils se rendent compte que ben non, Au bout d'un moment, ça refonctionne, mais il y a eu la période qui sert de SARS et qui permet que tout le monde ne se massacre pas joyeusement tout de suite. Euh, je crois que c'était surtout ça. Ils n'avaient pas d'avantage euh, l'avantage de leur technologie qui est en l'occurrence la magie parce que ce n'est pas forcément leurs armes ni, ni, ni ça. Et, et en plus de ça, les Géminites, ne sont, la religion Géminite n'est pas une religion prosélyte, C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à convertir. Elle mmh. cherche à convaincre mais mmh. pas à convertir et on, on ne va pas on ne va pas à l'autre en lui imposant le récit de ses propres euh, croyances, mais si l'autre vient à vous par curiosité pour s'informer, là on peut le faire. Mmh. Ça me paraissait important aussi que ce ne soit pas une religion prosélyte, c'est ce qui permet à la Géminie, à tous les enfin, le pays géminis, d'avoir des politiques religieuses je dire, très tolérantes. C'est-à-dire que toutes les religions, y compris le christisme, Mmh. Ils sont tout à fait acceptés, en autant qu'on ne fait pas de prosélytisme. On n'essaie pas de convertir autrui. Mmh. Mmh. Parce que j'ai aussi cette idée que la religion est quelque chose de profondément personnel. Euh, et qui ne devrait avoir des structures dans le siècle que très légères. Bon, <rire> il faut pas rêver non plus, on est mort. On commence... Euh, on commence à l'époque romaine, donc il y a des structures en place, on va en profiter. Bon, L'histoire de la géminité calque pas mal celle, jusqu'à un certain point, celle du christianisme tel que nous le connaissons. Elle s'inscrit dans des structures réexistantes, qui sont les structures romaines. Euh, mais quand même, il y a, à, cause des, à cause des fondements, des principes de base, il y a quand même des divergences intéressantes. Moi, m'intéresse m'intéressait du moins. Alors, et la magie des Atlantis est encore plus différente que celle… Ils, ils en ont eu conscience au fur et à mesure qu'ils se répandaient dans, dans, dans toute l'Europe et, et, et jusqu'en… Ils vont s'en rendre compte en Asie aussi. En Asie, ça va être encore pire parce que c'est la première magie, évidemment. Pour moi, c'est le, le monde natal, c'est l'univers natal, c'est la, la culture natale. Et elle est plus forte que le reste. Et ça, il va falloir qu'ils s'en rendent compte et qu'ils l'acceptent, et ça va poser des problèmes. Ah. Elle, est, elle est plus élémentale. Oui, oui. J'aurais euh, envie. Oui, et, euh, et ce qu'il y a, c'est qu'elle accepte davantage les, les créatures hum, que j'hésite à appeler surnaturelles, puisqu'en réalité, elles ne le sont pas vraiment. Mm enfin disons surnaturel pour simplifier les choses là. Euh, elle les accepte beaucoup plus facilement alors qu'il y a eu toute une espèce de rationalisation euh, en cours dans le, le géminisme qui fait qu'on on ne veut plus croire justement aux éléments et les créatures qui viennent de l'autre monde de l'entre monde et qui, qui habitent le monde naturel comme les êtres vivants et ça évidemment c'est... C'est le thème qu'on trouve aussi dans « Tiranaël », il y a non seulement les êtres humains qui sont conscients, mais il y a d'autres mmh. créatures conscientes qui partagent le monde. Et ça, c'était important pour moi depuis, depuis toujours, je pense. Euh, je ne me suis jamais remise des contes de fées, je pense. Mes amis me parlent et tout ça. Et oui, justement, j'allais t'inviter à, à parler de, de Tyrannaëlle parce que autant euh, tout ce qui est de l'hybridation culturelle, historique, euh, et textuelle éventuellement, on l'a vu euh, en parlant un petit peu de reine de mémoire et... Et des pierres et des roses mais je trouve que dans Tiranaël c'est sans doute là où on voit le plus l'aspect euh, non seulement culturel effectivement puisqu'on le voit là aussi mais aussi biologique avec des, des espèces de croisements entre les règnes euh, qui, qui sont euh, que je trouve personnellement absolument fascinants quoi. les fleurs à cœur, moi je, je suis une fan absolue <rire> euh, ah bah ben moi aussi <rire> j'espère bien j'ai reçu mes gros presse-papiers j'ai finalement reçu mes exemplaires et euh, bon ben, je, les ai, je les ai feuilletés euh, au hasard un peu et je suis tombée sur euh, justement divers, divers endroits où on a les, les licornes les, les fleurs à cœur les arbres qu'on fallait ah oui c'était bien tout ça je retrouvais mon univers fondateur et, et je me rends compte quand je te disais je me suis jamais remise des contes de fées c'était vraiment la conjonction de la science-fiction et de tout mon imaginaire mythico-idul nourri justement par les contes de fées et les mythes euh, du monde entier, qui qui ont c'est cette rencontre là c'est c'est de cette rencontre là qu'a jailli je pense le, le rêve le rêve que j'ai fait d'où est né Tyrannael et au départ au départ c'était beaucoup plus de la fantaisie que de la science-fiction malgré tout c'était de la science fantaisie et euh, des années après, j'ai dû admettre que le, la version que j'avais envoyée à Gérard Klein, et qu'il avait écartée avec un dédain souriant en disant « c'est de la fantaisie », ben ce n'était pas faux, là, voilà, Gérard, ce n'était pas faux. Mais enfin, il y avait des, y avait des, des, des spaceships, il y avait… Et surtout, il y avait des scientifiques qui voulaient comprendre ce qui se passait. Bon, tu me diras dans le fantastique aussi, dans, dans Lovecraft en particulier, il y a des scientifiques qui veulent à tout prix savoir ce qui se passe, puis ils devraient pas parce que ça les rend dingues. Mais bon, moi les miens, ils ne deviennent pas tout à fait dingues quand même. Donc le, le mouvement, euh... de... quoi eux Oui, <rire> ben il y en mmh. a un qui est un peu qui a pourri, d'accord. Mais enfin. Euh... Bah, le seul qui ne devienne pas dingue, c'est Chandard, parce que les... qui est un vrai scientifique en fait, parce que lui il cherche. Mais les, les autres là, le, les les, les soi-disant psychologues de, du premier euh, du premier vaisseau, ils viennent bien starber quand même. Oui, bah ils ont des excuses. Enfin oui, bon d'accord. Oui, oui, oui. Non, mais je je, je dis pas qu'ils n'en ont pas. Mais, <rire> euh, mais euh, je parlais des, des côtés comme de fée, C'était surtout ça. C'était dès le début, j'avais cette espèce de volonté de croiser les règnes. Alors, donc d'hybrider, hybridé. Euh, le végétal avec l'animal, et, et, et même si j'avais pu faire des rocs pensants, je pense que, mais je n'avais pas vu Star Trek, hein. j'ai vu Star Trek seulement quand je suis arrivée au, au Québec, euh, mais si j'avais pu faire des rochers pensants, je pense que je l'aurais fait. <rire> mais je, alors j'ai juste fait des, des, des arbres qui bougent, des, des, des fleurs qui deviennent des oiseaux, qui redeviennent des fleurs, des... Des, des, des animaux qui sont des créatures conscientes, que ce soit des, mmh. des variétés de tigres ou des variétés d'aigles, et évidemment les licornes qui sont des carnivores, mais ça n'empêche pas. Oui, c'est ça ma grosse protestation auprès de Gérard, c'était « Mais elles mangent de la viande, les licornes !» <rire> Ça ne suffisait quand même pas. Et, euh, et, et c'est le monde, cette espèce de monde euh, comment dirais-je, non ségrégé sans ségrégation des règnes, qui est le monde de l'enfant, enfin, tel, que, tel que je le fantasme, tel que je les fantasme maintenant à l'époque, c'est un monde où il n'y a pas de structure, où les boîtes communiquent. Hein, je teste les boîtes, j'ai toujours, toujours dit ça et c'est toujours vrai, et là, toutes les boîtes communiquent. Il me semble que c'est ça, ça j'ai hérité ça des, des, des comptes. Et c'était important parce que dans les années 60, et 70 où j'ai écrit la base de Tyranelle, les, les 2000 pages dont il reste 200 dans, dans le machin final, euh, c'était un monde que je percevais comme très plein de boîtes. J'avais ma boîte de filles, j'avais ma boîte de fille d'ex-bourgeois, de profession libérale, ma mère était pharmacienne, si c'était mon père qu'on appelait pharmacien, sans grande dame euh, j'étais dans un lycée de filles où on nous répétait euh, toutes les fins de mois au moment de la distribution des carnets que nous étions et nous serions l'élite de la nation ce qui pour un lycée de filles était quand même nouveau là. bon mais quand même et bon alors je, je me marierai un jour et j'aurai des enfants et j'aurai un, un métier je serai sans doute professeur parce que c'était ça que bon donc j'avais toute une série de boîtes autour de moi et devant moi et et, et, et, et ben non ça me ça me disait pas grand chose par les boîtes. et ça était pour moi une façon de me faire ma propre boîte à moi au moins où je pouvais mettre ce que je voulais et, et c'était ça c'était un monde où il y avait pas de boîte et où les gens essayaient de sortir des boîtes et chaque fois qu'il y a il y a tout un, un chaque fois qu'il y a un mouvement pour enfermer du monde ils en sortent que ce soit euh, Martin qui, qui refuse de c'est un psy très puissant qui refuse le rôle qu'on veut lui faire jouer dans le futur de ses... de ses... de ses, de ses co... Enfin, des gens qui sont comme lui, des psys, il y en a plein euh, il refuse, il s'en va, il n'aime pas qu'on lui mente. Bon. Mm. Ou que ce soit Mathieu qui, qui s'échappe littéralement d'une boîte puisqu'il était enfermé euh, et qu'il a traversé un labyrinthe pour sortir, que ce soit Alicia qui se sauve de la station spatiale, laquelle station spatiale qui était ancrée au point de la Grange, elle-même s'est désancrée. Donc il y a toujours cette idée que on est attaché quelque part, mais on s'en va, ce qui est lié évidemment aussi au fait que… Mais c'était avant, j'ai écrit « Tiranaëlle » avant de, de, de devenir une C'était comme dans mon destin de partir. Euh, et ils partent en général. Ils partent en général plusieurs fois, d'ailleurs, parce que. Euh, oui, parce qu'ils n'arrivent jamais vraiment nulle part. Hein, Martin, il, il part, il part de Léonovgrad, enfin de Trois Fontaines, euh, avant de, de partir davec de, Simon. Euh, Mathieu, il sort du labyrinthe, mais après, il part de Tyrannael. Euh, Alicia. On peut... Ouais, euh, Alicia, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il euh, y a tout son passé de Alicia le fantôme euh, euh, au sein de la station, et puis il y a, y a la façon dont euh, elle sort, elle descend de la station sur la planète, et puis après, il y a comment elle s'évade euh, de, de, de, de, de, de, de l'astroport là euh, pour partir avec Beltrán et, et Simon ensuite. Il y a Plusieurs, il euh, y a plusieurs sorties de boîte. Ou c'est une, c'est une évolution en étapes. Enfin, c'est. C'est parce que la principale, la principale leçon, si veut, parce que j'ai appris d'essentiel, c'est qu'on peut jamais revenir. Mmh. Donc, chaque fois qu'on part et qu'on croit arriver quelque part, en se disant bon ben là ça va être l'endroit où je vais rester, et, et, et, et c'est en quelque sorte, je vais revenir dans un endroit où je vais être bien, mais même pas possible. Donc on n'en on finit jamais de partir, et on ne peut jamais revenir. Et... C'est quelqu'un qui, qui est coincé à Chikoutini et qui, <rire> qui n'en sort pratiquement jamais, c'est assez bizarre, mais je compense, je compense. C'est très, très facile de, de voir une, une espèce de logique de sa propre vie quand on l'a vécue assez longtemps et qu'on la regarde avec un esprit de quelqu'un qui raconte des histoires, puisqu'on se raconte toujours des histoires. Là, j'ai l'impression que c'était c'était écrit depuis depuis les histoires que me racontait ma mère sur son propre passé. Elle-même a été arrachée, s'est arrachée parce qu'elle s'est sauvée, elle est revenue et ça a foiré. Et elle est repartie, et elle est partie dans plein endroit, d'où elle est revenue. Et finalement, elle s'est fixée quelque part. Et elle est repartie, puis là, elle est restée là. Elle est restée. Et, et, et ce que j'ai toujours trouvé de, de bien chez mes parents, c'est qu'ils m'ont... Je, je, je m'en suis rendu compte après tout, bien sûr. C'est qu'ils m'ont élevée pour que je sois capable de m'en aller. Et ça, c'est un, un thème qui est important pour moi, quand on aime quelqu'un. Vie avec de façon à ce que cette personne, si c'est nécessaire, puisse partir. C'est tout le, le truc qu'il y a dans le, la nouvelle Janus, c'est dans Janus, où, où le, le, le créateur de l'artefact, de l'artefact sais pas si d'abord un artefact, artefact euh, l'a créé pour qu'elle puisse s'en aller. Ce que l'autre personnage ne comprend pas du tout. Il y a une plutôt mobilisatrice et, et, et captatrice de l'amour, mais euh, d'autres non. Oui, puis il y a, y, a euh, y a cette nouvelle aussi, je ne sais plus. C'est la maison au bord de la mer, peut-être, euh, où tu as cette, euh, la mère, cette euh, oui. ouais, la, la, la, la mère et la fille. Euh, la, la mère créatrice de. de, de C'est ça. Puis, ah. euh, non, je t'ai créé pour ça, enfin. Oui, oui je t'ai créé pour que tu t'en ailles, enfin. Pour que tu puisses choisir. Et ça peut quand même avoir. Et dans dans le silence de la cité, on voit l'autre côté de l'histoire, c'est-à-dire que euh, Elisa, qui ne veut pas peser sur, euh, euh, ben finalement, euh, elle veut pas peser sur ce qui se passe à l'extérieur, comme elle dit. Et euh, elle dit « je voulais que vous soyez libre ouais. Et que et que Judith, quand elle revient, elle lui dit « mais enfin c'est pas possible, tu te rends compte, tu, mais tu avais pourtant bien vu la vie qu'on menait ici, il fallait que tu interviennes ». C'est vraiment, bon, c'est un thème un petit peu différent, celui de l'intervention et la non-intervention peut-être. Mais c'est le thème de la manipulation, euh, qui est, hmm. je sais pas comment on pourrait le rattacher à l'hybridation Il y a sûrement une façon, euh, mais... <rire> Qu'est-ce que c'est une hybridation. hybridation biologique C'est une manipulation. Euh, mais euh, ça, c'est un autre, c'est un autre motif, c'est la manipulation. Est-ce que l'amour est une manipulation Jusqu'à quel point est-ce que c'est une manipulation Jusqu'à quel point est-ce que ça peut ne pas en être une Et jusqu'à quel point est-ce que c'est une mauvaise chose de manipuler Enfin bon, l'éducation, euh, c'est l'histoire de bon, je fais ça pour votre bien et et qui dit que c'est pour le bien et qu'est-ce qu'on écoute l'autre personne, etc. Je me rappelle ma surprise, quand tiens, une autre forme d'hybridation, c'est quand on fait lire son texte par des bêta-lecteurs et bêta-lectrices, qui vous en renvoie une image complètement différente, parce qu'ils se, se le sont appropriés, et, et, et ce n'est plus vraiment votre histoire, c'est l'hybride. Et le bêta-lecteur, puisque c'était un gars de, de « Silence de la cité », la première version m'avait envoyé le manuscrit en me disant mais mais elle est odieuse ta bonne femme là Elisa Elisa qui donne naissance à tout un tas d'enfants en se manipulant elle-même elle est métamorphe donc elle est c'est le Uber hybride de métamorphe elle peut elle peut être à peu près tout ce qu'elle tout et n'importe quoi dans des limites euh, physiques euh, plus ou moins rationalisées et elle crée plusieurs générations d'enfants euh, qu'elle destine à aller à l'extérieur, c'est-à-dire dans le dans le grand monde, dans le vaste monde où les femmes sont plus ou moins, euh, plus que moins euh, acceptées, et les enfants pourront choisir s'ils veulent être hommes ou femmes, ce qui n'est pas sans problème d'ailleurs. Je me suis rendu compte pas tout parce que quelle expérience est-ce qu'ils ont d'être masculin Enfin bon, euh, et il y a tout un tas de règles qu'elle est qu'elle est dictée, etc. Et effectivement, elle est très contrôlante et je ne m'en étais pas rendu compte, bien entendu. Et alors, bon, euh, après l'hybridation avec euh, l'histoire que se racontait le lecteur, il se dit « bon, bah, finalement, il a raison, je vais l'hybrider dans l'autre sens ». Et j'ai réécrit toute cette partie-là en, en jetant un œil critique sur le personnage de par l'intermédiaire de ses enfants, qui ne la voient pas comme elle se voit, bien sûr, euh, mmh. et qui ne se voient pas eux-mêmes comme elle les voit. Il, il lui échappe. Et il faut qu'elle l'accepte, et à un moment donné elle l'accepte, mais d'un elle, elle a du mal. Euh, il faut dire qu'elle aussi elle a un très lourd passé, mais bon, les personnages lourd passé ils sont pris dans des boîtes, dont ils ont beaucoup de mal à se débarrasser quelquefois. Mmh. Mmh. J'espère vraiment que le, le silence de la cité va, va ressortir en France. Est-ce que c'est est confirmé ou pas euh, ouais. Je crois que oui. Euh, oui. Je veux dire oui, allez hop, faire de la pression. Parce que.. Non, parce que bon, c'est quand même difficile de, de.. Je veux dire, les chroniques du pays des mers, c'est passionnant en soi, on n'a besoin de rien d'autre. ok. Mais quand même, il y a, y a des. Moi je me souviens la première fois que j'ai fini de le lire, j'avais l'impression, tu sais, qu'au-dessus de ma tête, il y avait cette bulle de, de bande dessinée avec plein de points d'interrogation dedans. <rire> je dis, euh j'ai pourtant bien lu ce que j'ai lu, j'avais lu trois fois le dernier chapitre, j'ai dit « mais il y a quelque chose qui m'échappe quelque part ». Et quand j'ai lu « Le silence de la cité », effectivement, c'était extrêmement clair. Euh, et, et du coup, c'est vrai que ça manque, euh, ça, ça manque vraiment. quoi. Et d'autant qu'il il était sorti chez… Tu m'entends, là Oui, il était sorti en présence du futur euh, chez De Noël, mais il est bien entendu complètement euh, introuvable à l'heure actuelle. Donc, étant donné que le, les chroniques du Pays des Mers viennent de ressortir, et plutôt deux fois qu'une, ce serait bien que, que le Séance de la Cité euh, en fasse autant pour que… Il plus que l'intention. Ils ont décidé de publier le Séance de la Cité. Oui, puisque j'en ai même vu là, cette pris cette couverture. Ah, voyons donc. Oui, oui, c'est confirmé. Voilà. Ah, super. Oui, oui, Et ce, ce sera chez Mnemos ou… Chez Mnemos. Hum. Euh, oui, chez Mnemos. Oui, chez Mnemos euh, ce qui était logique puisqu'ils avaient republié les chroniques euh... Mais... Et justement, tu parlais des métamorphes. Est-ce que les métamorphes sont des hybrides Est-ce que, est que ce sont des proto-hybrides Est-ce que ce sont des post-hybrides Est-ce que euh, ce sont des intra-hybrides J'étais dans la mesure où ils peuvent, ils peuvent euh, prendre la forme qu'ils veulent, la, la question, la, la question de la, la nature profonde sur laquelle se, se grefferait quelque chose devient complètement nulle et, nul et avenue euh, nul avenu, euh, dans le cas des métamorphes, il me semble. Euh, ils naissent plastiques, Elle iel euh, n'est plastique et on devrait même pas utiliser de pronom et ce qui m'a toujours surprise c'est que avec quelle aisance les francophones mettent les métamorphes au masculin même maintenant je veux dire mais <rire> le problème se pose du pronom au pluriel ça va on arrive à s'en tirer mais on peut pas toujours dire les métamorphes et puis il faut il faut à accorder les adjectifs et les <rire> participes présentes et bon et, et ça ne peut je ne m'en suis tiré lorsque, lorsque le problème se présentait vraiment de façon aiguë, qu'en rendant ça euh, qu'en faisant prendre ça en compte par la narration et alors quel sens est-ce que ça a de dire il ou elle, je pense que c'est dans la nouvelle l'amour au temps des chimères où justement on a une double hybridation en quelque sorte. On a d'une part un métamorphe qui est né masculin et, et, et qui change, mais qui se veut masculin quand même plus que féminin. Et on a aussi un croisement de métamorphes et d'artefacts. Oh là là <rire> bon, Et eux-mêmes vont se croiser d'ailleurs, puisqu'ils s'aiment eux. Et, et la question se posait, pourquoi Alors, j'ai imaginé que la culture de la société secrète des métamorphes, parce qu'ils sont, ils sont obligés d'être plus ou moins secrets, euh, à, des, à des espèces de rituels où on est, dans, on est dans un sexe, de toute façon, comme les enfants euh mais qu'à un moment donné, on choisit lequel on veut. Euh, et et c'est concrétisé par un pronom, si je me rappelle bien. Je revois le texte. Mais où il où y a quelque chose qu'on ajoute au nom, au prénom, qui indique quel est le genre choisi, quelque chose de, de, de ce type. De Et, mais c'est un problème. En quelque sorte, sauter par-dessus le problème de la féminisation des bidules en, en inventant des clés, enfin, je ne sais pas inventer, mais euh, en, en, en explorant systématiquement, plus systématiquement, un motif qui présente ce problème-là. <rire> Ça, ça ne se pose pas pour les artefacts, les artefacts sont des artefacts actes, des artefacteux et bon, les uns ou les autres, puisqu'ils sont fabriqués, de toute façon on les fabrique mâle ou femelle, et c'est intéressant de savoir que mon premier artefact était un artefact féminin, C'est une construite femme, et ben voilà, on en a fait une. Mais c'était pour celle puisse partir. Et donc, tiranelle, hybride entre euh, science-fiction et fantaisie. Oui. Euh, et puis, au fur et à mesure du temps, il euh, y a une hybridation euh, entre différents types de populations. Oui, aussi. Oui, oui. Il y a des c'est enfin, tout un tas de, de, de mélange, de le, le motif du mélange. On n'échappe pas à sa propre histoire et à ses propres mythes, hein, sa, propre, euh, sa propre mythologie, mythologie personnelle. Euh, et je suis bien contente que ça soit en, en résonance avec des motifs actuels. Ça me permet de rester relativement pertinente euh, <rire> jusqu'à un certain point, mais, mais ça reste vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Le mélange, le mélange et tous les problèmes que posent le contact entre les différences. Que ce soit les fausses ressemblances, les vraies ressemblances, et comment, comment les déterminer, comment les écouter, comment, comment les gérer, qu'elles soient fausses ou qu'elles soient vraies. Et les différences, même chose. Jusqu'à quel point sommes-nous différents Et aujourd'hui, où, où il y a toute une tendance à vouloir interdire à qui n'est pas ceci de parler de ceci mmh. Mmh. ça me paraît vraiment essentiel d'explorer toute cette thématique-là de la façon la plus ouverte possible c'est oui. <rire> mmh. tu allais dire euh, j'allais j'allais dire que il euh, y avait le problème des langues aussi, ah, et. évidemment, <rire> ça, et, et, ça, je trouve que c'est, euh, parce que l'hybridation des langues, c'est, quand même aussi une part importante de la culture, euh, de Tyrannel, juste en, en tout cas, de la culture virginienne. Puisqu'il y a toute une bagarre dans le deuxième tome, sur le Virginien, qui serait constitué des différentes langues, des différentes variations des euh, des langues des colonisateurs, et et, euh, et et ça fait partie de la lutte pour l'indépendance de Virginia, C'est euh, d'obtenir de parler le Virginien. Et ça c'était vraiment. J'ai fini d'écrire, j'ai fini d'écrire en 76. Euh, la Révolution tranquille au Québec, c'était les années 70, c'était 70, mmh. les gros événements, les événements d'octobre, euh, et, et j'étais en plein dedans, j'étais en plein dans la réflexion justement sur ça, euh, et le choix, les, et l'importance de la langue dans la constitution d'une nation, en, en état mmh. euh, euh, et donc, évidemment, ça s'est rentré dans le et ça n'y était pas du tout au départ. Ça, ça fait partie des, des éléments que le Québec m'a apportés, ça. Toute, toute cette histoire de la lutte pour l'indépendance, évidemment, ça allait toucher des, <coughs> des, des éléments qui étaient déjà préexistants en moi, parce que la relation entre parents-enfants, c'est la relation, la relation entre colonisateurs et colonisés. Euh, et, et donc, il y, a, il y a surdétermination, en quelque sorte, à ce niveau-là. Mais, une fois au Québec, là, c'est devenu vraiment un élément important. Parce que je le voyais, je l'entendais, et je le, je, je sentais que c'était vécu par les gens autour de, beaucoup de gens autour de moi. Et donc, je l'ai transposé. Et, et évidemment, étant une amoureuse de l'eau, je l'ai essentiellement transposé dans le problème de la langue. Mmh. Là, euh, il fallait, il fallait se poser la question. de... bon, alors, il, il cause quoi, là? avec tous ces gens qui viennent de partout et finalement il se crée des, des espèces de zones linguistiques mais il se crée aussi une espèce de ce qu'ils appellent la, la lingua franca, la, la langue franque. Euh, qui, et on a aussi ça dans les pierres et les roses. On a une langue dans les pierres et les roses aussi. Euh, il me semble que c'est essentiel pour communiquer, <rire> c'est euh, a, c'est essentiel pour communiquer. Euh, à travers les cultures, il faut, il faut un, un minimum de langues communes. Tout le monde ne peut pas apprendre toutes les langues, et, et même l'échappatoire de « ouais, on est télépathes, tout, tout baigne euh, », non, ça ne marche pas. <rire> bon, euh, ça ne marche pas forcément. Euh, donc, il fallait se réfléchir sur l'aspect linguistique de l'indépendance, et, et Dieu sait si on y réfléchissait autour de moi, Donc, c'était… Presque évident de faire ça, c'est forcément. Et donc, oui, il y a une liquidation euh, dans les fêtes. Euh, D'abord dans les fêtes, et puis ensuite, on, on légifère. On légifère dessus après, une fois euh, Virginia constituée comme euh, planète indépendante. Euh, mais c'était un élément important. Effectivement, j'avais complètement oublié ce détail là merci de me le rappeler. Euh, bah C'est dans le deuxième tome euh, que j'ai relu récemment. En fait, j'ai relu avec euh, beaucoup plus de, de détails les, les, les premiers deux premiers tomes qui sont pas mes tomes préférés et que j'ai tendance à zapper. Bon, après dix lectures, je les connais quand même, donc euh, j'ai tendance à les zapper un peu, passer au suivant. Mais là, j'ai relu vraiment, euh, avec j'ai sauté un ou deux passages insupportables, qui est l'histoire de, de Samuel et des licornes, tu sais. Euh, sa rencontre avec Maura, ça, vraiment, ça me fend le cœur, je l'ai lu une fois, je ne l'ai pas relu. <rire> Cette histoire de licornes je trouve ça terrible. Il y a des moments horribles quand même dans si oui. Même. On me considère comme quelqu'un de très doux, de très gentil, de blablabla. Ouais, ben non, il y a des machins horribles dans mes textes, des fois. Ah oui, oui, oui. Euh, oui, puis ça, de... ça, ça c'est La façon dont, dont, dont Simon est traité, par exemple, par... Mm. il enfin, y, a, y, a, y, a, y a des descriptions de... carrément de vie. Je m'étonnais moi-même. Mm. Mm. Ouais. Mm. ouais ben, et, mais... et donc, en, en le relisant, voilà, <coughs> pardon. En le relisant, j'ai été plus attentive à ce genre de choses et puis et puis ça m'a rappelé des des il euh, y, a, y a aussi des, des passages euh, ce, ce passage justement de dans le deuxième tome aussi de, de l'opéra euh, qui est fait par euh, comment il s'appelle cet enfant tellement endommagé là Michael, hein ai Michael ouais. euh, où où où il y a cinq actes et que chaque acte est écrit dans oui. une des variantes linguistiques différentes et le, et le dernier acte est en Virginien ça, euh, euh, voilà. Ça, oui, c'est une déclaration politique. Tout à fait. Oui, oui. Ben bah oui, c'est joué au moment de la première indépendance. C'est sûr que le, les, les éléments linguistiques sont importants pour moi dans, les, dans tous les textes, même si ce n'est pas des hybridations. Hein. Mais dans la mesure où on rencontre des autres dans à peu près tous mes textes, il faut, il faut qu'on prétende un langage commun, que ce soit un langage commun euh, au niveau des, des images ou de l'ambiance ou de l'atmosphère parce que même les psys, les télépathes pour pour communiquer doivent se, se apprendre quelle est l'atmosphère de l'autre. Euh, euh, chaque chaque sapien, chaque sapien a une espèce de signature mentale enfin bon, ça ça c'était évidemment hérité de je pense de, de Bester mais euh, c'est dans l'homme du menu qu'il y a ces, ces dispositions typographiques de conversation entre télépathes, je ne rappelle plus. Qui est-ce qui a encore vu ce texte euh, Donc chaque, les télépathes eux-mêmes, la télépathie n'est jamais pour moi une espèce de solution idéale. Ça pose, encore plus, ça pose autant de problèmes que ça en résout. Il faut se protéger d'abord parce qu'on n'a pas envie d'être ouvert tout le temps, mais en même temps on s'échappe et en même temps il faut apprendre l'autre et en même temps il faut apprendre à respecter. Les, les, les limites que l'autre établit autour de son aura, en quelque sorte. Dans tout ça, ça, ça revient au même. C'est vraiment pas une panacée. En fait. Et puis il faut aussi euh, euh, rester en soi. Euh, tu sais, c'est ce que dit, c'est ce que dit Simon. Je, toujours dans le deuxième tome, à propos du groupe de, de Tess et des autres, ils sont tellement influençables. Et, et, et c'est que voilà, et c'est qu'à force d'être en pâte télépat etc, c'est que euh, les limites se brouillent entre eux et, euh, et du coup ça part un peu en, en spirale quoi, hein. ça part en vrille à un moment donné. C'est ça, c'est l'équilibre à garder entre euh, entre soi et l'autre. Mmh. Et, et c'est aussi le problème, c'est encore un problème d'hybridation, d'une façon, comment, comment rester suffisamment soi-même pour pouvoir... Comment dire J'ai écrit une chanson dans le temps où j'écrivais des chansons euh, où un, un des vers dit ceci, c'est la distance entre nos corps qui leur permet de se toucher. Il faut être soi et être soi bien pour pouvoir aller vers l'autre mais jusqu'à quel point est-ce que être soi ne nous aveugle pas ne nous enferme pas donc c'est toujours les hybrides c'est toujours une question d'équilibre c'est et un équilibre pour moi équilibre c'est pas c'est pas quelque chose de statique évidemment hein. l'équilibre c'est l'équilibre du danseur sur le fil euh, on est tout le temps en train de tomber d'un côté ou de l'autre et on est tout le temps en train de vaciller entre « je suis moi, mais je veux aller à ta rencontre, et, et tu es toi, et tu veux venir à ma rencontre, mais tu ne me vois pas parce que tu es devant. » enfin, il, il y a toute cette espèce de difficile euh, danse avec l'autre et avec l'autrement, hein, ça vaut pour les choses comme pour les autres, euh, qui me paraît euh, absolument fascinant, parce que c'est la métaphore de la vie même, mais tout le temps train de vaciller un peu est ce que tu as, à mon avis, remarquablement représenté avec les problèmes que Lisbonne a avec la parade et euh, oui. euh, dans, dans Chronique du pays des Mers, et, et euh, tout ce, cet affrontement qu'elle a avec Tula euh, au gymnase autour justement de la parade et, et où Tula elle dit tu, tu, tu ne peux pas euh, c'est pas possible que tu existes et que j'existe oui. séparément. Euh, t'as jamais su ça, faire ça l'idée est dans la fusion et tu l'as tu, tu, tu la repousses parce qu'elle veut exister par elle-même la fusion mmh. mortelle, enfin, mmh. est mortelle c'est ça Pour c'est vraiment mortelle euh, mmh. donc oui il y a deux sortes de parades, il y a la parade qui sert par exemple pour les, les, les femmes qui vont faire la patrouille aux frontières de, de, des montaires où il faut vraiment euh, se couper l'autre pouvoir... et puis il y a la, la, la parade la parade la, la bonne parade où il faut épouser les mouvements de l'autre bon, évidemment c'est tout, tout la, toute ma fascination pour le tai chi euh, les arts martiaux les machins de ce genre où il faut profiter de l'autre pour faire ci et là. mais c'est pas seulement profiter d'autre utiliser les faiblesses de l'autre mais c'est utiliser pas utiliser mais se modeler sur l'autre pour Avancer quand ça recule, reculer quand ça avance, savoir quand tendre la main, quand la Bon, toute cette danse de la pariade est complètement différente. C'est vraiment, c'est un peu inquiétant, en fait. Euh, je comprends que tu l'as. <rire> je comprends, oui. Je, je comprends le refus que tu l'as parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est fusionnel. Et donc, c'est, mmh. c'est perçu comme, par elle, comme quelque chose d'embêtant. Enfin, elle a été, elle a passé toute, toute sa vie à essayer de se distinguer de Lisbeil mm. peut la voit pour vrai au lieu de mm. voir l'image qu'elle s'est constituée Oui, avec l'idée, euh, que, ce que, ce, cette, cette, impression profondément ancrée de Lisbeil, Toi, c'est moi. Et c'est <rire> le risque qu'elle court justement à cause de la lumière qu'elle partage et qui est Oui, c'est ça ça, c'est exactement le même motif. Je radote, je radote des filles, Depuis le tirage, je n'ai pas cessé de radoter. En fait avec notre heure de bavardage. Et est-ce qu'il y a des questions Ah oui, est-ce qu'il y a des questions publiques Non, non on, me fait, on, on me fait signe que non, il n'y a pas de questions. En tout cas, moi j'aimerais rappeler… Euh, avant qu'on se, qu se sépare, euh, j'aimerais rappeler que donc les chroniques du Pays des Mers euh, sont ressorties en France euh, en grand format chez Mnemos et puis tout récemment euh, chez Folio SF, que donc Le silence de la cité, euh, qui peut se lire avant ou après, mais euh, qui, idéalement euh, ce serait plutôt avant quand même <rire> <rire> et sur le point de sortir et que enfin la pentalogie tiranaëlle est, a été publiée très récemment euh, par les moutons électriques euh, en deux énormes volumes euh, qui sont un bonus qui est les contes de tiranaëlle. voilà ok n'y ben euh, si avait pas de questions nous allons nous séparer voilà, merci beaucoup pour cet entretien Elisabeth le plaisir Merci et euh, à la prochaine, j'espère.